Guillaume Adroui, j'ai 37 ans et j'attaque ma 19e année dans l'immobilier, plus de 12 ans chez IAD France et euh, bah je te remercie pour ton intervention parce que euh, tous les jours on en apprend et ce soir je vais encore en apprendre un peu plus, euh, oser parce que oui euh, même avec autant d'années il faut toujours oser, apprendre et surtout ce que j'ai retenu c'est mettre en valeur les gens de nos équipes, nos organisations, euh, mais aussi peut-être mettre en valeur notre famille, euh, que des fois on, on peut aussi mettre de côté avec notre travail. Donc euh, voilà, je repars euh, boosté, j'avais peut-être pas besoin de ça, mais c'est encore un boost supplémentaire et je te remercie vraiment.